Sure. sure, Rastafari. Praise eye praise it, praise it. It. It. it, God wanting, wanting. God wanting think and desire wanting That one desire man think. God desire wanting God desire God desire God Aujourd'hui je me suis senti très bien, ça moi j'étais un peu stressé de changer de catégorie, je ne savais pas trop où j'allais et puis ça va, c'est ça bien passé finalement. Euh, bah, C'était euh, une super chouette journée, bien intense, mais euh, un peu frustrant sur les, sur les finales parce que je zip de la main et, euh, et c'est toujours un peu frustrant quand, euh, quand c'est pas euh, tété ou que tu n'as plus la force. Quoi. Euh, Météo euh, qu'on a un bon coup de bol quand même parce que <rire> on passe euh, aujourd'hui c'était une belle journée, on a eu de la pluie hier je crois qu'il y en a demain. Donc, euh, et après euh, un peu déçu que euh, la boîte finale soit pas plus dure parce que euh, d'habitude on a des voies plus relevées et là malheureusement on est deux à sortir avec Mathieu et Bénard et ça aurait été bien qu'on ait euh, un challenge un peu plus difficile pour euh, vraiment se départager. Alors la qualité de l'ouverture, c'était très changeant comparé aux compètes précédentes. Et donc c'est sympa, c'est sympa quand même de se confronter à un mur vertical avec du, du technique, des plats, avec des réorganisations de pieds, tout ça, voilà, c'était vraiment sympa, il y a de l'aléatoire. Et, et puis voilà, il y a eu du ludique aussi sur la fin, un petit peu de tout. La deuxième voie qui était plus classique, la deuxième voie de Calispe, comme on avait l'habitude. C'était sympa, une compète très sympa. Allez shayana tik